bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site web aujourd'hui nous continuons de parler de, de l'élément grand menu Donc, et là nous sommes sur le bouton hein, parlons du bouton du grand menu ok comment est ce qu comment est ce qu'on modifie cela c'est la deuxième partie de cette présentation sur le bouton du grand menu Pour cela vous cliquez sur le crayon et on va aller modifier les informations hein, qu'on qu veut qu'on veut modifier on avait déjà parlé de pas mal de choses hein, et là on est sur la bordure. Donc, je peux, je peux par exemple, rajouter peux rajouter un, une bordure à, à mon bouton. Donc là, il suffit de le créer. Je mets là. On va, on va prendre du noir hein, pour que ça soit assez visible dessus. Et je prends un trait. Je peux prendre ce, ce trait-là, par exemple. Là. Je peux augmenter la taille. Ok, Et ça ressort très bien. Ça, c'est des choses que je peux faire. Je peux arrondir. Les bordures de mon bouton, je peux le faire. Je peux mettre, par exemple, tiens, je veux du 5, 5 partout ou 10, 10 partout. On va prendre du 10, 10, 10, 10. OK, éventuellement. On continue. Pareil pour le conteneur. Là, c'est ça notre conteneur. On peut faire la même chose. Je fais clic droit pour aller trouver les informations. <rire> bordure du conteneur. <rire> Désolé. Je peux rajouter une bordure. Donc là, par exemple, là. Actuellement, manifestement, il y a déjà une bordure, je pense. Si je l'augmente, vous voyez là, il y avait déjà une bordure. Donc, je peux aussi l'enlever si je ne veux pas avoir de bordure. Okay. Donc, on continue. Si je veux arrondir le conteneur, je peux le faire. Hein. Je peux ben, mettre du 10. Du 10. Et là, vous voyez en bas. Et ça vous voyez en bas c'est arrondi et en haut ce n'est pas arrondi, ça c'est des choses que je peux faire donc si je veux tout arrondir je peux aussi le faire le titre, donc le truc qu'on a là actuellement c'est marqué title, menu, hein, etc euh, je peux changer ça je peux dire mon titre 1 accueil arc arcueil par exemple ok on met ça comme ça et je peux changer la police la taille, sur pc la taille sur mobile euh, je peux aussi changer sa couleur, donc cette couleur là euh, c'est la couleur initiale du bouton ok donc si je clique dans le vide par exemple là, euh, je fais ça vous voyez que actuellement c'est noir si je mets en blanc euh, ce sera en blanc donc on continue on, on retourne dessus et autre chose qu'on peut faire bon après tout ce qui est traitement du test genre, si je veux que ce soit sur le côté milieu etc je peux le faire encore Alors, je, peux, je peux gérer ça je veux que ce soit gras je veux que ce soit incliné etc je peux le faire si je veux rajouter une icône dessus aussi je peux je, je peux me le permettre la balise, on n'en parle pas, avancé, on sait ce que c'est, euh, c'est la même fonctionnalité que ce qu'on a là. Si vous voulez créer votre site internet, euh, vous-même, sachez que nous, nous avons mis en place une plateforme de formation gratuite pour vous. Euh, vous pouvez le faire euh, en allant sur notre site awde.fr et vous scroller vers le milieu de la page. Vous aurez un bouton, je commence ma formation, vous cliquez dessus, vous créez votre compte euh, gratuit. Et de là, vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet. Et si vous avez des questions, sachez que vos questions et remarques sont les bienvenues. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube et LinkedIn en tapant agence web D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour une, une autre présentation. Bye bye.